Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais, ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire. Que vous ne connaissez pas. Idrissa C'est pas possible. Si ton t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout dès de... <rire> Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors, tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi Tu as quoi On disait, nous sommes Français Nous sommes Français Mais, une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions Français. va Faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour s'emparer des canaux anti-aériens armants qui l'encerclent. Hey Hey Il faut garder ton calme. Ne pas pas héros, hein Reste en vie, petit frère. Peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai. Et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Ils arrivent Je n'y pas Je n'en peux plus Ils arrivent On doit y arriver Ils sont trop nombreux Tu dois tirer où Il faut qu'on soit fort. À forts Je les vois Les Allemands arrivent cité de la guerre, une autre fourmi, un autre cadavre, et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis d'aimer, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Il fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une peau au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. tous les ennemis de la zone! Ils a a de a Laisse-le partir, petit frère. ça. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on a gagné Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh waouh. On a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné On a gagné On les a eu On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. rassembler les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. faut te reposer petit frère. Tu es vivant. Peut-être qu'ils nous donneront une médaille. De... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y Allons-y Allons-y Allons